וקו גרוגרות, או מנה דבלה, ואם אני לא פוסק לי ומתן, פעירות ממקום אחר. ונותן לה מיטה, מפץ, מחצלת, ונותן לה כיפה לראשה, וחגור למותניה, ומנהלים ממועד למועד וכלים של חמישים זוז משנה לשנה, ונותנים לה לא חדשים בימות החמה ולא שחקים בימות הגשמים, אלא נותן לה כלים של חמישים זוז בימות הגשמים, les engagements du mari envers la femme, on a parlé jusqu'à maintenant de la misva de Ona, le devoir de de rapport avec elle, maintenant on va parler de la misva de la nourrir de la vêtir. La Mishnah, elle prend un cas de celui qui va euh, nourrir sa femme, ça signifie que celui qui va nourrir sa femme avec un chaliche, avec une tierce personne. Soit, je ne sais pas pourquoi la méchante a pris d'abord ce cas-là, j'ai cherché, je pas trouvé de réponse, mais euh, on nous parlait du devoir du mari de nourrir sa femme, mais en tout cas on parle d'une situation, c'était assez fréquent quand les, la polygamie n'est pas mise en la Torah pour les hommes, un homme a le droit d'avoir plusieurs femmes, et c'était fréquent que, vous imaginez, il travaille, il est trois mois ici, deux mois là-bas, et puis il a une femme ici une femme là-bas, d'accord Maintenant, quand il n'est pas là-bas, il ne se retrouve pas là-bas chez sa femme, alors il, bah, toutes les femmes sont capables de gérer une maison, les achats et tout ça, j'imagine que c'était plus la part du mari. Alors le, lui, il a décidé de prendre un apotropos, quelqu'un qui va lui-même s'occuper de, de, de nourrir sa femme comme il faut, il va porter tout ce qu'il faut. Donc quelle est la quantité de nourriture qu'il doit lui donner, et de, de, des, des vêtements et tout ça Alors la Michelle me dit, « il frotte la cabine chitine » et devra lui donner au moins deux caves de chitine, de blé, de farine. Omarba, Seorim, ou bien de quatre caves de Seorim. C'est quoi un cave pour vous donner une idée Un cave, c'est 24 Beitsa. Donc, Kabin, ça fait 48 Beitsa, parce que vous connaissez bien le principe de Escalave-Gudo. Escalave et Gudo, c'est les coefficients entre efa, c'est un cave, log, Beitsa. Donc, on a ici le cave et on a la Beitsa qui est là. Et les coefficients, c'est Gudo, Gimel, Vav, Dalet, Vav. On a déjà expliqué ça depuis très longtemps. Euh, ce Simon peut se rappeler Escalave-Gudo. FA, CA, cave log beta, donc du cave pour arriver à la beta, on a ici le VAV et on a ici le, euh, le 4 et le dalet 4, et le VAV ça fait 6, ça fait 6, 4, 24, x 2 parce qu'on parle de cave, donc ça fait 24 betim, c'est concrètement si ça vous intéresse, une fois qu'on rajoute l'eau et tout ce qu'il faut pour faire cuire du pain, ça signifie en fait euh, l'équivalent de, de, de, de, de 16 C ou d'autres, plus précisément. 14 seudot plutôt, une puite seconde. Il y avait ici comme ça, ça va partir dans le, dans le. 14 séoudot 14 au total. Équivalent de 14 pains pour manger pendant 14 seoudotes. Il y a 7 jours de semaine, 7 séoudot, même si la Shabbat en fait sous acheté, mais elle fait sous achetégit, elle prend moins de Shabbat. Donc il faut que ce souci, en tout cas qu'il laisse 14 le pain pour 14 repas. Et aussi, maintenant si vous préférez, il peut lui payer aussi en séorim, en, en orge. Et l'orge.. Eh bien, il faudra le laisser dans ce cas-là deux fois plus, quatre caves de séorim, donc l'équivalent de 24, donc de 48 en été, ça va faire 96 œufs, le volume. Amarabi aussi, le passac, parce qu'en fait, les séorims, ça nourrit moins, il y a plus de psalettes, plus d'impuretés à retirer, donc ça fait qu'en fait, il faut donner deux fois plus. Et sur ça vient Rabbi aussi, il nous dit le passac, la séorim, et l'arabi, Shmael, Sharia, Dom. Celui qui a donné cette quantité-là, qu'il faut deux fois plus d'orge pour pouvoir faire l'équivalence avec, avec la quantité de blé, c'est que Rabbi Ishmael qui a dit cette chose-là, parce qu'il euh, il habitait près de Edom, de la région de Edom, et de ce fait, les séorimes là-bas étaient de mauvaise qualité. D'accord Maintenant, t'as un Khatzikav kitnit. Ah, maintenant, ça, c'est pour le pain. n'a pas mangé du pain toute la semaine, il faut aussi un petit peu des compléments. Il faudra lui donner Khatzikav kitnit, un demi cave, donc 24 bétimes -kit de kitnit de... Légumineuses de féculents et aussi Verratilog il faudra lui donner aussi un petit log de Chemen, hein, la moitié d'un log de Chemen, les caves gros grottes et une quantité de 1 cave, donc 24 béthal de nouveau, de gros grottes, de figues ou bien de omanet de vela. si vous veut permettre faire aussi de la de vela. Alors la de c'est cette fois-ci des figues mais qui sont en plus compactées en un pain, il faudra lui donner une tranche de 1 manet une certaine quantité, quoi, pour pouvoir la sélectionner. Ok Vim en le matin, comme Maintenant, si toutefois, il n'a pas la possibilité de donner des gros grottes, on est dans une région où il n'y a pas tellement de figues, et eh bien, il devra le donner d'une autre quantité de fruits. Voilà la quantité minimale de nourriture qu'il doit laisser à sa femme. Maintenant, si elle veut plus, donc elle travaille, qu'elle gagne de l'argent. Mais ça, c'est le minimum imposé. En plus, il faut aussi la loger. Venant, la mita, ma ou machatselet trois choses que c'est les lits de l'époque. Nous, aujourd'hui, on a un lit avec un sommier, un matelas et un drap dessus avec une couverture en plus. À l'époque, ils utilisaient, donc ils avaient mita, j'imagine c'était le, le socle, il y avait le mapat et machatzelet. Un, qui est okay, d'abord, il a fait il une certaine, un, un, un certain matelas de paille sur lequel il a quelque chose de plus doux. Un, s'appelle mapatz, l'autre, s'appelle machatzelet. Ok, il doit lui donner ça aussi. Il n'y a pas écrit tous les combien il faut se débrouiller. Est-ce que c'est tous les ans ou tous les, je ne sais pas. Mais les il faut aussi se soucier de lui donner un bon qui se lui roche, une Kipa, une, une toque pour lui, pour lui couvrir la tête. Va elle aussi une ceinture pour lui couvrir, pour lui attacher le, le bas. Et min Alim, et elle la aussi, devra lui donner même aussi des chaussures de fête, d'une fête à l'autre. Soit, pour toutes les trois fêtes, il faudra lui donner à chaque fois une nouvelle paire de chaussures. Ok des chaussures pour le en fait. Mais Zouz, et en plus, il faudra même aussi se soucier de lui laisser des vêtements d'une valeur de 50 Zouz, ouais, d'une année sur l'autre. C'est la quantité des vêtements qu'elle devrait utiliser pour l'année. Il faudra laisser des, des, des vêtements qui font l'équivalent de 50 dinars pour, euh, ouais, pour se couvrir. Je ne sais pas, je n'ai pas compris, il n'y avait pas d'inflation à l'époque, il fixait des prix comme ça et ça ne bougeait pas. Chez nous, vous fixez un prix, vous revenez dans bon, six mois après, c'est sûr que ça a déjà augmenté, quoi. À l'époque, c'était pas comme ça, c'était beaucoup plus stable, t'aimerais. C'est sûr que c'était plus stable, parce qu'ils avaient l'argent en pesant d'argent, en pesant d'or. Il n'y avait pas des grandes variations de prix. L'argent, la, la, il, il est fixé sur toutes sortes de, de valeurs un peu plus fictives, qui fait que, que c'est très volatile. Ouais. En rapport avec un gramme d'or, je suis sûr que ça n'a pas tellement bougé entre il y a 20 ans et aujourd'hui, quoi. Ben C'est ce qui se passait avec les monnaies de l'époque. Enfin, on continue. Donc, euh, Il devra lui donner donc, les vêtements pour l'équivalent de 50 zouz par an. Et en plus, on ne lui donnera pas l'ochadashim On ne lui donnera pas quand ils sont tout neufs. On lui donnera pendant les jours d'été On lui laissera ensuite les shrakim, ceux qui ont été usés, pour les jours de pluie. Mais il faut faire le contraire. En hiver, tu donnes les vêtements propres nouveaux comme ça ils sont bien épais, et comme ça après ils s'usent pour l'été, en été on a moins chaud, donc on, peut, on a moins besoin de, de se réchauffer avec le vêtement, et donc tu devrais de veiller à lui donner donc la quantité qu'on t'a dit, tu lui donnes pendant les mois d'hiver. Ensuite, et la il faudra plutôt lui donner donc, les, 50, euh, les vêtements de 50 zouz pendant les jours de pluie, et elle se couvrir ensuite avec les restes, Durant les jours chauds, et va à une fois qu'ils sont complètement usés, elle pourra elle-même les garder. Alors, le mari ne pourra pas lui dire Hé, hey, moi je t'apporte maintenant pour la nouvelle année, je t'apporte un nouveau trousseau de, de vêtements, rends-moi les restes de l'année dernière et reprends ces restes. Non, il devrait lui laisser les Shrakim, les vêtements usés, il devrait les lui laisser, d'accord Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine tout salam.